Alors, nous avons vu comment l'idolâtrie a eu ce besoin euh, d'avoir, euh, de recevoir des offrandes pour que les puissances de ténèbres qui sont derrière l'idolâtrie, ces faux dieux, ces démons, puissent euh, en quelque sorte euh, survivre, euh, se nourrir. Et nous avons vu aussi quelle était la puissance de l'offrande. Plus l'offrande était coûteuse, plus l'offrande était avait du prix, euh, plus la puissance qui se dégageait de cette offrande était importante. Et l'exemple que nous avons euh, regardé ensemble, c'est l'histoire de Mécha, le roi de Moab, qui a sacrifié son fils sur la muraille quand il a vu qu'il perdait la guerre et il n'avait pas d'autre chose plus élevée à offrir à son Dieu afin d'avoir la puissance de vaincre Israël. Nous avons aussi l'exemple du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui a été offert pour le monde entier. voyez la puissance qui se dégage d'une offrande, et y a, si on parle d'offrande, on doit immédiatement penser à hôtel. Et en quelque sorte, la guerre qui existe entre les puissances de ténèbres et, euh, et Dieu, le seul vrai Dieu qui existe, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, cette guerre, c'est une guerre en quelque sorte d'hôtel, et nous l'avons vu très bien. Euh, avec l'histoire d'Élisée et euh, les prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel, et comment en fait lui, il a été, ce prophète a été seul face euh, à 850 prophètes euh, qui n'étaient pas des prophètes de l'éternel, qui n'étaient pas des sacrificateurs de l'éternel et comment le feu est descendu sur l'offrande euh, du prophète de l'Éternel et a attesté que c'était Dieu qui était Dieu, le seul Dieu capable de faire descendre le feu du ciel, c'était Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Euh, J'aimerais voir avec vous, euh, justement, ces guerres d'autels. Nous voyons en Genèse 8 que Noé euh, tout de suite à la sortie du déluge, à la sortie de l'arche, va bâtir un hôtel à l'éternel. Il va prendre de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offre des holocaustes sur l'hôtel. En fait, euh, les hôtels, les offrandes, doivent être consumées sur des lieux particuliers, des hôtels édifiés dans ce but. Et pour les anciens, un hôtel revêtait en fait un sens très très important, très profond. C'était le lieu de la révélation, le, le lieu de la relation, l'endroit où euh, la divinité se manifestait avec, avec puissance, que ce soit le vrai Dieu ou euh, les faux dieux. Pour Israël, l'hôtel était en fait le centre de l'adoration territoriale c'était d'abord un, un hôtel de pierre hein. on voit Abraham qui euh, va dresser ses tentes et va habiter au chêne de Mamré à côté d'Ébron et il bâtit là un hôtel à l'éternel c'est donc un hôtel de pierre vous avez ça dans Genèse chapitre 13 euh, c'est donc sur cet hôtel de pierre que Abraham va offrir euh, à l'éternel c'est un sacrifice et l'Éternel va parler avec Abraham et va montrer sa gloire donc c'était un principe que dans les temps anciens les serviteurs de Dieu qui étaient de fervents adorateurs qui recherchaient cette relation avec Dieu érigeaient des autels pour offrir des holocaustes à l'Éternel c'est-à-dire des sacrifices qui étaient entièrement brûlés par le feu L'Holocauste, c'est un sacrifice qui est complètement consumé par le feu. Et leur adoration touchait le Seigneur, parce qu'on voit à chaque fois comment Dieu va descendre pour les visiter et se manifester au milieu d'eux et de leur famille avec, avec puissance. Dans l'Exode, au chapitre 20, verset 23, Dieu dit « Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et des dieux d'or, vous ne vous en ferez pas. Tu me feras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes offrandes de paix, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je mettrai ma, la mémoire de mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. » Dieu donc avait promis de se manifester là où l'hôtel serait édifié, selon les principes que lui-même avait établis, c'est un hôtel de, de terre, où, quand plus tard, ça sera des pierres, il ne fallait pas que ce soit des pierres taillées, c'était donc des pierres brutes, en quelque sorte, qui étaient utilisées, en fait, pour édifier un hôtel, la main de l'homme ne devait pas intervenir. Et il explique en Exode 20, au verset 20, 25, « Si tu fais un hôtel de pierre, tu ne le bâtira pas en pierre taillée, car en brandissant ton outil sur la pierre, tu la profanerais, tu ne monteras pas à mon hôtel par démarche, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Donc ces hôtels étaient, étaient des lieux de lieux de grand respect, c'était aussi des centres d'adoration, qui avaient un sens prophétique, ils annonçaient, en quelque sorte, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui allait être réalisée plus tard. Pour que l'offrande soit acceptée par Dieu, donc l'autel ne devait pas être profané. Et donc les pierres qui constituaient cet autel ne devaient pas, euh, ne devraient pas être taillées. Euh, en quelque sorte, ça voulait dire que l'homme ne pouvait pas apposer son œuvre sur l'édification d'un hôtel. Celui qui présentait en fait euh, l'offrande devait aussi s'approcher de Dieu d'une certaine façon. Il y avait des conditions de sainteté, on ne pouvait pas euh, on ne pouvait pas s'approcher n'importe comment. On, on, on voit par exemple quand Jacob va retourner à Bethel en rentrant de, de, de chez Laban il va demander à toute sa, tout son clan de lui apporter les dieux étrangers et de laver leurs vêtements avant d'arriver à Bethel où il devait, justement, à Bethel, il devait justement adorer le vrai Dieu. C'est un lieu, à Bethel, c'était un lieu que, qui devenait en quelque sorte sacré parce que sanctifié par la présence de Dieu. On le voit dans Genèse 35, Dieu apparut encore à Jacob après son arrivée de Padan aram et il le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais on ne te donnera plus ce nom Jacob, ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une foule de nations naîtront de toi et des rois sortiront de terrain. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. « Je te le donnerai, et à ta descendance, après toi, je donnerai ce pays. » Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé, et Jacob plaça une stèle à l'endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et il versa de l'huile, et Jacob donna le nom de Béthel à l'endroit où Dieu lui avait parlé on voit en fait cette, cette manifestation de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu, qu'on appelle la Shekinah. on le voit avec Moïse, Moïse qui faisait paître son troupeau, euh, le troupeau de Jéthro, son beau-père, qui était sacrificateur de Madian. on le voit dans Exode 3, au verset 1, euh, et Moïse mena le troupeau au-delà du désert et il se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. Il y avait donc déjà un lieu qui était considéré comme la montagne de Dieu. Et bien sûr, vous vous souvenez que la peuple d'Israël, sorti d'Égypte, a reçu des lois en Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson, et il dit « Moïse « Moïse !» et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Donc Dieu a choisi des lieux qui ont marqué le peuple d'Israël, et même jusqu'à aujourd'hui. Donc il est apparu de façon glorieuse en Horeb, bien sûr, le mont Horeb, à Bethel, sur le mont Sinaï en Arabie, sur le mont Carmel, avec euh, l'histoire de, euh, de Jézabel à et de ses prophètes, de ses faux prophètes. Hum. On voit aussi avec Abraham un hôtel très particulier, un lieu très particulier, dans Genèse 22, quand Dieu met Abraham à l'épreuve et puis il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Vous savez que Morija correspond en fait euh, à Jérusalem et plus spécialement au lieu du crâne là où Jésus pratiquement 2000 ans plus tard va donner sa vie et Dieu souhaitait se manifester à Abraham comme celui qui pourvoit il y avait Yiré donc Dieu a choisi un lieu précis un moment précis pour être adoré par Abraham et pour se révéler à lui en tant que tel. Et au verset 7 de ce chapitre 22, on voit Isaac qui dit, mais, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Et Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent les deux ensemble. Lorsque arrivant au sommet de la montagne, Abraham donc, a bâti un hôtel à l'éternel, Il construisit un hôtel, on le voit au verset 9, et puis il va s'apprêter à sacrifier son fils. Et à ce moment-là, l'ange de l'éternel l'appela du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé. » ton fils, ton unique. Dieu a accueilli donc l'amour en fait de Abraham, son adorateur qui, qui pouvait lui donner, lui offrir ce qu'il avait de plus précieux, sachant que, et on le voit dans l'épître, le euh, livre des Hébreux dans le Nouveau Testament, sachant que Abraham avait cette foi que Dieu pouvait lui redonné par la résurrection puisqu'il y avait une promesse sur laquelle la foi d'Abraham s'appuyait. Dieu l'avait dit que ça serait sa descendance et que beaucoup de peuples sortiraient de lui. Et donc Abraham va lever les yeux et voit un bélier qui est retenu dans les buissons par ses cornes. Et donc Abraham va prendre le bélier à la place de son fils et l'offre en holocauste. Donc la montagne en fait et l'autel sont euh, des lieux où l'éternel se manifeste à ses serviteurs. La montagne dans la Bible a un, un sens très symbolique, la montagne de l'éternel. Donc euh, les hommes ont toujours adoré les divinités aussi sur des hauts lieux, ce qu'on appelait les hauts lieux dans les Écritures, sont en fait des collines élevées sur lesquelles en général il y avait des arbres, et il y avait un hôtel qui était euh, construit pour la divinité. Donc, que va faire euh, le diable Il ben, va utiliser ce modèle divin pour entrer en relation avec les humains, et manifester sa présence. N'oubliez pas qu'il est euh, le copieur de Dieu. Il a choisi des montagnes pour pour s'adresser à eux de la même façon. Il a choisi des montagnes, et c'est ce que c'est tout tous les ce qu'on appelle les hauts lieux dans euh, le, les écritures. Euh, chaque fois, vous voyez marqué un haut lieu. Il ne s'agit pas d'un lieu d'adoration pour Dieu, mais en général un lieu d'adoration pour des idoles, parce que c'était le moyen que Satan avait. Il avait copié en quelque sorte euh, l'adoration, la véritable adoration à Dieu. Donc euh, les offrandes devaient être déposées sur des autels bâtis pour lui et pour ses principautés. Il a pris le modèle, Satan a pris le modèle de Dieu, et donc on se rend bien compte que la guerre est devenue une guerre d'autels sur les lieux élevés et les montagnes sacrées. Il est reconnu que les satanistes, les plus grands satanistes, sont les plus grands montagnards et vont sur les hauts lieux de la terre, euh, pour consacrer ces lieux, euh, ces lieux à Satan, euh, d'un lieu élevé, on voit à 360 degrés le cercle de la terre. Et vous savez qu'il y a un principe spirituel, c'est que le centre du cercle est le centre de la puissance. Dans l'occultisme, quand euh, il y a une invocation de démons, et eh bien c'est toujours dans un cercle, en général avec un pentagramme, avec différents rituels, mais c'est au centre que va se manifester la puissance démoniaque. Ça c'est un principe spirituel qui est repris encore, n'oubliez pas que Satan et ses ministres sont des créatures, ne sont pas, ne sont pas dieux, ne sont pas un dieu du mal, et, et d'autres dieux du mal, il n'y a qu'un seul dieu, il n'en existe pas d'autre, il y en a un. Hein, le dieu créateur de, ces, de la terre les autres sont des créatures et veulent se faire passer des, des dieux euh, on a encore l'exemple d'un hôtel euh, avec l'histoire de david par exemple euh, lorsqu'il des siècles plus tard après l'obéissance d'abraham on voit euh, même endroit, c'est Moria, la, la, où se trouvait l'air dornant, où David fera à son tour de même un autel qui va être le précurseur en quelque sorte de, du temple de Salomon, c'est donc un centre d'un sanctuaire d'adoration. Et on voit comment en fait Dieu conduit le peuple, parce que ça se faisait aussi euh, à cette époque va bah, passer de l'autel à la maison de l'autel à un sanctuaire d'adoration. Souvenez-vous que le tabernacle dans le désert était une représentation du ciel, une représentation des lieux célestes. Et euh, il y avait donc à l'entrée du tabernacle, il y avait l'autel dit l'autel des reins sur lequel étaient faits les sacrifices, et il y avait aussi un autel de parfums qui étaient à l'intérieur de la maison et qui servaient à brûler les parfums pour le Seigneur. Donc sous le règne de David, Dieu a envoyé a dû envoyer, en fait un jugement de mort à cause du péché qui avait été commis devant sa face. Quel était ce péché? Eh bien, euh, David avait voulu dénombrer le peuple, non sur l'ordre de l'Éternel, mais selon son désir, afin de d'évaluer quelle était sa force sa force militaire et donc Dieu va frapper le peuple et l'ange de l'éternel va s'arrêter à un endroit très très spécial c'est au dessus du mont Moria et c'est au dessus de l'air d'Ornon le Gébusien vous savez que Jérusalem appartenait autrefois aux Jébusiens avant que David euh, cette ville et David va donc acheter l'air d'Ornon et va sacrifier, euh, faire des holocaustes pour l'éternel et la peste qui est tombée sur euh, Israël, et il y avait 70 000 hommes qui sont morts et eh bien euh, la peste va s'arrêter. Dieu avait envoyé un ange à Jérusalem pour détruire la ville et en fait euh, l'Éternel regrettait d'être obligé de, de, de faire tomber son jugement, et il a dit à l'ange destructeur, « Assez, retire ta main maintenant. » Et l'ange, donc l'Éternel, se tenait près de l'air de Jébusien, dormant le Jébusien, et donc David va euh, aller offrir des sacrifices sur ce lieu, pour euh, et la plaie va s'arrêter. La plaie va s'arrêter. Ce sera le lieu, ce lieu, va être le lieu après du, euh, du temple de Salomon donc nous voyons que euh, à partir de l'offrande nous avons euh, les hôtels qui s'installent qui sont des lieux de rencontre et à part, après les hôtels il va y avoir les, la maison en quelque sorte et ça nous renvoie euh, dans le désert il y avait le tabernacle avec les autels et tout Israélite s'approchait de Dieu en venant offrir des sacrifices sur l'autel des reins. Mais seuls les sacrificateurs rentraient dans le, le, le lieu saint où se trouvait l'autel des, des parfums et offraient les parfums à Dieu. Nous verrons après, nous verrons dans les vidéos suivantes, comment en fait cette évolution se fait de l'offrande, on passe à l'autel, de l'autel on passe à, au temple, et comment en fait cette guerre des dieux va se manifester sous forme d'une guerre de temples. Et souvent on peut se poser la question quand on, on visite des pays euh, tels que la Grèce par exemple, qui a énormément de, de, de vestiges anciens des temples, mais comment ça se fait qu'ils... Pourquoi il y avait ces choses-là Eh bien, voilà, on, on peut comprendre cette évolution. Euh, les, Satan a cherché toujours à copier ce que Dieu faisait. Et Dieu avait, dès la sortie d'Égypte, avait déjà demandé un lieu où il puisse se positionner, habiter, qui était un lieu... Euh, Moïse avait vu sur la montagne ce modèle qui était le modèle du ciel. Et donc Satan va chercher à faire la même chose avec les temples de pierre. Voilà, nous verrons ça.